Salut les rôlistes, nous sommes le 6 août 2020 et bienvenue à RPG A Day. Le mot-clé du jour, c'est forêt. Je me suis donc placé au milieu des arbres pour être un petit peu dans le thème. Alors euh, les forêts, bon, on les rencontre dans beaucoup de jeux de rôle, hein, euh, de la classique table de rencontre à donjons et dragons euh, en, en passant par euh, divers jeux euh, qui ont pour thème la nature et, euh, et sa défense. Euh, moi, euh, la forêt, ça m'évoque principalement Pandragon. À Pendragon, les forêts ont une place assez importante dans, dans, dans le background, que ce soit au niveau stratégique, militaire tout simplement, ou culturel et évidemment religieux. La, la religion païenne voilà, est très très présente et très, très axée sur la nature, le druidisme, la, les puissances telluriques et, et ce genre de choses. Les forêts ont toujours eu une, une place un petit peu mystique, dans, dans les écrits arthuriens et donc euh, évidemment dans, dans le jeu de rôle Pandragon. J'ai souvenir d'un scénario à Pandragon où, où à un moment les, les personnages euh, ayant combattu euh, des, des adversaires un petit peu puissants et se sont retrouvés à, à fuir dans la forêt justement et ils sont tombés sur une, sur une clairière. Cette clairière était magique mais il n'avait absolument aucun indice pour, pour le leur indiquer euh, du moins au départ et euh, cette clairière avait vertu d'être partiellement inquiétante c'est-à-dire qu'il y avait des, des phénomènes un petit peu étranges autour d'eux. Ils y sont arrivés par hasard alors qu'ils sont passés par différents chemins lors de leur fuite. Ils sont tous tombés dans cette même clairière. Et leurs poursuivants euh, n'ont pas du tout réussi à les trouver. C'est-à-dire qu'ils les ont entendus derrière eux jusqu'à la clairière. Et une fois, euh, une fois dans cette clairière, ce, ce havre de paix euh, semblait bah, visiblement les, les protéger de la vue euh, de leurs adversaires qui, euh, qui se sont mis à instinctivement chercher dans d'autres directions mais à aucun moment ne, ne semblait les, les percevoir. que derrière, il y avait également un, un vieil ermite, un vieil homme un peu étrange euh, qui les ont estimé être un druide euh, qui les a abordés avec des questions un petit peu particulières avec des commentaires assez, euh, assez étranges euh, qui pouvaient le faire passer pour un fou. Euh, ces divers euh, voilà, ces événements avaient pour but de, voilà, de d'attiser leur curiosité, mais aussi d'entamer de, leur confiance dans cette zone. Et cette carrière avait, euh, avait comme capacité que s'ils s'y reposaient, ils y seraient soignés durant leur sommeil, entièrement, de toutes leurs blessures. Euh, ils s'y sont reposés parce qu'ils se sentaient, euh, non pas en sécurité, mais simplement euh, en paix et posés. Et, euh, et puis leurs adversaires, euh, ne semblant pas les voir là, ça les a évidemment incités à, à y rester. Ils y ont passé la nuit et ils y ont été soignés. Euh, la, forêt, euh, la forêt a une puissance euh, tellurique euh, dans la religion païenne et euh, la nature a une présence assez centrale euh, dans le jeu Pendragon les chevaliers étaient plutôt catholiques comme la plupart des, des personnages chevaliers à, à Pendragon et euh, ils ont pu euh, voilà, constater que, que la magie euh, existait un petit peu partout autour d'eux et que, que le dieu unique euh, chrétien n'était pas forcément euh, le seul capable de, de choses surnaturelles c'est un petit moment de forêt très sympathique à Pandragon et les personnages ont gardé un souvenir un petit peu étrange de cet endroit. Les joueurs ont, eux, gardé, je pense, un souvenir assez amusé de cette scène. C'est terminé pour le cinquième mot clé de RPG Day 2020. Comme d'habitude, je vous invite à participer si vous le souhaitez par tous les biais qui vous intéressent pour offrir de la visibilité au jeu de rôle, mais également à partager cette vidéo ainsi que celle des autres vidéastes qui, euh, qui participent à l'initiative afin d'offrir euh, tout le mois d'août un petit peu de visibilité à notre passion commune. Je vous dis à demain pour la sixième vidéo de RPG Day 2020. D'ici là, très bonne fin de journée. Ciao les rôlistes